Yo les jeunes c'est Tipex, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui après une longue absence pour une vidéo découverte sur un jeu, un mode, un nouveau FPS 1000 sim, je ne sais pas vraiment où le situer mais ça devrait fortement vous intéresser. Vous connaissez sûrement Battlefield 2, vous connaissez peut-être son mode Project Reality et bien sûr vous avez déjà entendu parler de Squad, et bien si je vous dis qu'un mode de Battlefield 3 reprenant les bases de Project Reality et de Squad va bientôt sortir, est-ce que vous êtes hypé Personnellement j'ai hâte qu'il soit disponible, il est actuellement en cours de développement et je n'ai malheureusement aucune date de sortie à vous donner, en revanche je peux vous donner une bonne nouvelle, le mode sera gratuit si vous possédez l'édition premium de Battlefield 3. Et ce mode il s'appelle Reality Mode et pour moi c'est le Battlefield qu'on attendait tous. Bref, je pense que je vous ai assez mis l'eau à la bouche, je vais maintenant vous montrer quelques séquences de gameplay que j'ai eu l'occasion de filmer lors d'une phase de test. Alors au lancement d'une partie, c'est assez classique, vous choisissez votre équipe, vous intégrez une escouade et vous choisissez votre kit. Le nombre maximal de joueurs par escouade est de 8 et vous avez le choix entre 9 kits, 9 classes si vous préférez. Concernant le mode de jeu, j'ai joué sur le mode Advanced and Secure. Pour ceux qui ne connaissent pas ce mode de jeu, votre équipe doit tout simplement avancer, capturer des positions et les sécuriser dans un ordre déterminé. Plus votre équipe a de position, plus vous faites descendre le nombre de tickets de l'équipe adverse et l'équipe qui perd est l'équipe qui n'a plus de tickets. A savoir également bien sûr qu'une mort équivaut à un ticket perdu, donc je vous conseille de laisser le temps aux médics de faire leur travail et pour le coup, les médics faisaient bien leur taf lors de cette session. Et comme vous avez pu le constater, les joueurs de Project Reality et de Squad se sentiront comme chez eux. Le time to kill est assez court, il faut très peu de balles pour abattre un ennemi ainsi qu'un allié, vous allez voir qu'il y a pas mal de team kill, mais surtout, ce mode se veut plus réaliste et plus immersif qu'un battlefield. Et petite info importante quand même Vous n'allez pas beaucoup m'entendre communiquer avec les squads et mes coéquipiers Tout simplement parce que tout le monde communiquait uniquement en anglais Lors de cette phase de test Et mon niveau d'anglais ne me permet pas de parler couramment J'arrive à me faire comprendre, j'arrive à comprendre ce qu'on me demande Même si parfois c'est un peu compliqué Mais j'ai fait au mieux Et j'espère que ça vous plaira En tout cas n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires Je vous laisse regarder ça Bon visionnage Pas avoir grand chose avec cette brume. Jeep 75. Ah c'est stylé en est squad là. They're not firing at us, don't fire back. Enemy at 345. Don't fire back, wait. Take positions. Follow me, follow me. Ok qui veut qu'on flanque là? Vu qu'on passe par derrière. Okay, ouais. Where are we going? To market. It's a flank. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Are we going to have a spawn point? We already have a spawn point. All right, prepare to engage from here on. Copy that. Wait, wait, wait, wait. The two medics are too forward. We're gonna wait a little bit. Are oh, you had to kill. <laughs> Father Fob. Let's overrun it. In FOB. Three minutes. Two minutes. Cover the entire building. Somebody stay inside the fob okay. I check the back north. On va sécuriser la zone mais si j'ai bien Cover co zone, the issue that you came in. So we need to attendre euh, deux minutes Shit, pour que la, la fumée disparaisse. Wait. I... Blue, blue, blue, blue, Revive them. Was he a Medic? No, they are... One minute passed. One more minute. Five minutes and we already have their pub. All right, you're good. Thank you. Bobby's is done. Nice. All right, I'm in. Keep out. distance. So Keep low. a distance. Close. Who's down? It's down there. Should be a medic. Let's go, let's go, let's go. Go, go, go! Ah, oh, fuck. No, the don't jump! On, on me, on me, board. on me. We're behind them. Exactly behind them. So the bob is coming at the market, right? And there's still a TK. Alors petite voix off, vous allez voir beaucoup de team kills pendant les parties C'est les messages en haut à droite qui sont en bleu En fait je sais pas si ça vient du fait qu'on n'était pas super bien organisé Parce que voilà c'était une phase de test Ou alors est-ce que ça vient du fait que les camos soient difficilement reconnaissables rapidement Surtout sur une map comme celle-ci où il y a de la brume Ou alors ça vient du fait tout simplement qu'on est mauvais En tout cas c'était un sujet de discussion lors de la partie et aussi lors du débriefing. Et les développeurs du mode en ont pris note Et pour rappel hein, le mode est toujours dans sa phase de développement Donc tout ce que vous voyez dans cette vidéo est susceptible de changer Allez, je coupe la voix off et je reviendrai sûrement tout à l'heure. Ah, j'aime ça. J'aime quand on parle comme ça. One down. C'est immense ça, le marché-là. Enemy, enemy on me, on me, mm -hmm. down. Medic down. hit, oh, okay. I Tomber. can't, wait. smoke you. They're on the market now. Behind. Enemy down. Duck a lot, oh, there and cover the entire room. Yep. Mais non, TK, put... oh mais non, putain j'étais tellement bien, oh non Et c'est le retour de la petite voix off, cette fois-ci on est sur une map dans les montagnes, dans la neige Bon malheureusement on n'a pas le camo neige, mais bon on va faire avec Mais je tenais vraiment à vous partager différentes sessions de gameplay sur différentes maps Pour que vous puissiez avoir un bon aperçu lors de cette vidéo découverte Bien sûr il y aura d'autres vidéos un peu plus tard Donc tout à l'heure je jouais fusillé du côté américain et là je me retrouve grenadier du côté russe Bon visionnage personne sur la grue Be careful bro keep your head down. Okay, I'm gonna bless. Everyone who just went, I want you heading over here and I want you to remain within cover all the times. No need to come to the old storage area, I want you head over here and stay or straight Ou rester somewhere near, but I want you to be at cover at all times. I just got information that they're going to attack soon. J'ai pas tout compris là. Ah, <laughs> oh, ça c'est trop bien de pouvoir euh, détruire les barrières. Bon, il me suit, il me suit pas, il me suit. Bon, on va essayer de nettoyer la zone à 2 Ok. Normalement il y a une fobe dans ce bâtiment là, je vais voir si je peux prendre les hauteurs. Je sais pas si je peux passer. Hein. S'il n'y a pas une ouverture sur le toit. Pour descendre dans le bâtiment, J'ai pas l'impression. Y a quelqu'un en bas. Ah, ça c'est le chef. Je pense pas qu'on puisse descendre directement dans le bâtiment en tout cas on est que deux yeah et shot ah, je me fais Oh Oh, mais non, putain. Mais non. I'm down. Team kill. Ah, oh, fuck. Allez, petit retour de la voix off. Parce que je sais que vous l'aimez bien. <rire> non, non, je déconne, je déconne. Bon, faut que je prenne l'hélico. Sauf que je savais même pas quelle touche fallait que j'appuie pour rentrer dans l'hélico. Donc j'ai un peu galéré. C'était la touche E pour info si jamais vous êtes bloqué. Donc là, encore une fois, cette séquence va être assez courte. Parce qu'il n'y avait pas grand chose d'intéressant à vous montrer. Mais voilà, je voulais vous montrer euh, l'arrivée en hélico et aussi une toute petite partie de la map. Bon visionnage. Don't worry about the turbulences. <rire> ok. Ah ouais, en <rire> <Near -press. rire> effet. Porte pas la poisse, toi. Enfin, je me souviens plus trop des maps de BF3 moi, mais je sais que celle-ci, j'ai euh, déjà faite. Après, elles sont, elles sont retravaillées, il me semble. Elles sont plus petites, euh, enfin, elles sont différentes. Elles ont travaillé dessus. En tout cas, ils ont travaillé sur la météo, ça c'est sûr. Merci. Alors, faut aller où Sud-est. Ok, c'est parti. Oh, c'est beau quand même. Donc il n'y a pas la brume et tout ça c'est beau. Hein. Squad lead Ils sont parfaits. Ok c'est le meilleur boy. On a contact sur le bridge, okay. C'est la première fois que j'en vois un sur euh, dans mes parties. On top 2. Ouais en sniper, ça fait plaisir. Ok ça c'est notre autre d'accord. Ça c'est un rallye et ça c'est notre autre fob, ok. Oulala, oh I got shot no! oh, <laughs> oh nice, nice. at, yeah, I killed Nice! No, Any medics? Non, je suis grenadier là! Kill me! Il n'y a personne qui a pris le medic. Poutine, Poutine a besoin medic. Putin, Putin Putin. medic. Uh, me too, yeah. me too, yeah. me yeah. too. Me yeah. too. <laughs> Allez, allez. Il se pète pas le mur là Normalement, ça se pète. All right, I'm je sais pas si je l'ai vu. Vas-y, je vais aller voir. Ça couvre. Thank you. Ah ouais, si si ça pète. Il a sorti la, la roquette là. Ah, il est mort lui. Oh Oh mais non. Et c'est toujours moi, la petite voix off. C'est pour vous dire que c'est la dernière petite session de jeu que je vais vous partager lors de cette vidéo découverte. Et il y a quelque chose que vous ne devez pas rater, que vous devez voir absolument. C'est quelque chose que vous avez déjà vu dans les battlefields, mais qui ajoute un gros plus par rapport à un squad ou un projet Krality. Mais je vous dis rien, je vous laisse regarder. Bah alors, on se cache <rire> oh, Je vous avoue que je n'étais pas sûr. Hein. Ah, J'allais dire, ouais, dire c'est une fois ennemie, elle vient de disparaître. Oh, c'est chaud. Hein. C'est chaud, c'est chaud pour repérer les ennemis là. Oh, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. J'ai fait un TK, les amis. Je vais m'excuser. Oh putain, oh, c'est pas le premier mais bon, mais, mais pour ma défense, je crois qu'il y a eu un bug, hein. parce que d'habitude quand on vise un camarade, on a le nom qui s'affiche juste en bas, euh, enfin au milieu de l'écran quoi, et là je, je l'ai pas vu, ou alors, euh... Ouais. je crois pas l'avoir vu, ça arrive, <rire> ah bah il y en a eu un autre là. <rire> C'est un A qui il parle, lui <rire> Il a dit follow me médic, ah, c'est pas moi ah, ça, doit être, ça doit être un mort qui parle OK. Je vais rejoindre les potes. Oh, Damn, you right. It's it's static. Could use a magic. But not Ah, c'est beau quand même. Ah, là, vous êtes. Avez... Ah oh, ouais. Le nom c'est bien affiché en bas. Bon, là il est très proche, mais bon. Peut-être qu'il y a une distance, je sais pas. Peut-être que si ton allié il est à 100 mètres, ça s'affiche pas, je sais pas. Il faudrait que je pose la question. Où ça, ou ça bon, Nice. <rire> frag. me down. on va rejoindre les autres. Point? Il écrit quoi, le mec, dans le chat là il vient de se souvenir euh, comment on utilise l'artillerie, c'est ça Ah bah tiens, il y a un logo. Un logo d'explosion euh, à l'est. On va regarder. On va regarder ce que ça fait l'artillerie quand ça tombe. Je sais pas si les bâtiments peuvent être détruits avec le Frostbite. Ça serait trop bien. En fait, de ce que j'ai compris, ils peuvent utiliser le Frostbite, mais pas à 100%. Donc, euh, il y aura de la destruction, mais pas à tout. Ah, il y a du monde. Oh, ouais, ça y yeah, est, c'est tombé. Ah, mais trop bien. 99, ouais, ça ça manque, un, manque un peu de fumée, um, d'explosion, de, uh. vraiment, tu vois, waouh. Mais par contre, les, les arbres ils se couchent, quoi. Et du coup, ça change le, le paysage. Et puis les mecs ils peuvent se planquer, c'est trop bien. Uh, Parce ce manque un peu dans le squad. C'est like de la destruction, quoi. As well. Cheers. Yeah, they're basically south, south of that artillery. that's where they're coming from, somewhere around there. Et là ils peuvent plus se cacher. <rire> ça c'est bon ça. Here, steps low left. Ouais ils sont partis au sud, allez hein, on les rejoint. Ouais, en tout cas je suis, je suis bien hype là. Je pense qu'on va yeah. pouvoir se faire de, de bonnes games les amis. Hein. Je le répète, il hein, faut juste avoir Battlefield 3 Premium, euh, vous pouvez le trouver en solde à pff, moins de 10 balles, je pense. Et après, euh, faut installer un logiciel tiers pour faire fonctionner le mode. mais euh, rien de bien compliqué, hein, je vous montrerai ça. En tout cas, ouais, ça promet. Tain, si Death nous avait pas pondu un vieux Battlefield 2042 et c'était plutôt dirigé sur, euh, sur un BF plus réaliste, c'est dans mes rêves tout ça. Mais euh, pff, ouais, ils ont voulu s'accéder sur le grand public et tout ça pour vendre, pour vendre, mais euh, ils sont tellement en train de partir loin de, de ce qu'ils qui proposaient à l'époque. Et si on avait un triple A, un jeu triple A qui allait du côté euh, réaliste, immersif, ça serait tellement bon. quoi. On peut dire merci aux modeurs et aux développeurs indépendants pour ça. Merci les gars, si vous m'entendez, merci. un grand merci à vous. Mec j'parle comme si tout le monde, tout le monde me regardait tu sais. Bref On va rejoindre les autres Je suis sh shiftin' dans le lumbar Je uh, sais pas si tu as Jardis Or Faut Non il a personne d'autre J'ai peur de bouger, j'ai vraiment peur de me déplacer quoi yeah, uh, Ouais, nous chute, ça chute Come, come, come, come Euuuh Am I squad leader now? suis je le Il est là Je peux entendre Je Bon voilà les amis, cette vidéo découverte s'arrête ici et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à laisser un commentaire et surtout à me dire ce que vous avez pensé du jeu. Et avant de vous quitter, je voulais vous dire une dernière chose. Je tiens à m'excuser pour le manque de contenu vidéo ou live depuis quelques mois, mais je n'ai malheureusement plus trop le temps de jouer en ce moment. J'espère que je pourrai de nouveau vous retrouver dans le courant du mois d'août et à la rentrée. En attendant, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, si elle est jeune.